Ça me fait penser à mes premières vidéos, à mes anciennes vidéos. Bon, c'est parti, je passe de l'autre côté. Euh, je vais commencer déjà par la tenue que je porte. Non, ben, je ne pas d'abord faire une petite introduction. <rire> Coucou, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo haul. Ce n'était pas prévu du tout, puisque celles qui me suivent sur Instagram, là, vous faites pause. Dans la barre d'informations, vous avez le lien Wizhasnabi. C'est vrai que je partage beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sur Instagram. Oui. On va dire que YouTube, en ce moment, c'est beaucoup de vlogs. Bref, tout ça pour vous dire que j'étais en train de vous préparer euh, des petites tenues euh, avec ma sélection du mois de mars. Les pièces sont tellement belles que je me suis dit, non, je vais faire une vidéo, rien que pour ça. Voilà, donc on va commencer sans plus tarder. J'espère en tout cas que euh, ce format vous plaît. Alors, laissez-moi ça en commentaire en sachant que j'ai toujours des questions. Hasna, c'est quoi le lien de ça C'est quoi la référence Etc. Alors maintenant, on, on, on va faire simple. Je vais créer tout simplement une liste. Quand vous allez cliquer... En barre d'informations sur la liste vous allez voir apparaître tous les articles voilà comme ça c'est simple pour moi et c'est aussi simple pour vous alors on va commencer les filles par ce que je porte ici j'ai un jean donc je porte ce jean noir qui est juste top mais je regrette euh, je mesure 1 mètre 70 71 euh, je regrette qu'il soit un tout petit peu trop court, euh, sinon franchement la coupe, le, la couleur est parfaite, la coupe est parfaite. Maintenant si vous cherchez un jean vraiment qui, euh, qui descend jusqu'aux chevilles, ne le prenez pas, il est un petit peu court, surtout euh, vous voyez là je suis assise, donc, du coup il remonte un peu. Alors les filles, ça, ce haut... Euh donc la chemise, elle ne vient pas de chez Modanisa, c'est juste une chemise blanche, mais ils en ont tout plein euh, sur le site internet. Mais ce haut, il est canon. Je l'ai pris en noir, je l'ai pris en crème. C'est un petit gilet comme ça qui vient se mettre euh, au-dessus et je trouve que ça, ça complète la tenue. Ça, vraiment, c'est super, super classe. Vous me, me donnerez votre avis, mais je le trouve super beau. Il y a plein de couleurs. Vous avez du violet, vous avez du rose pâle. Moi, j'ai pris voilà les couleurs basiques marron je trouve que ça fait juste super classe et ça me correspond beaucoup plus alors euh, autre chose ça c'est un haut que j'ai trop aimé j'avais hésité je me suis dit oui je le prends ou pas et franchement porté je vous ai fait de toute façon des petites vidéos je, je vais vous mettre tout ça quelque part ici ou ici ou je sais pas où on verra mince j'aurais dû prévoir l'emplacement en fait c'est ce que je me dis là mince qu'est ce que je disais donc ce haut il est juste canon il n'y a pas de taille, taille c'est euh, one size voilà J'aime beaucoup le tomber et encore une fois, vous portez ça avec un jean noir euh, et ça fait juste super classe. Il est super, super, super à l'aise. Alors, ce T-shirt ici, il date de... Je vous en avais parlé dans un vlog, mais je l'ai remis ici parce qu'en fait, je me rends compte que je l'utilise tout le temps. Donc ça, les filles, franchement, euh, je vous recommande si vous aimez porter des vestes, voyez, jupe-veste euh, ou pantalon-veste et que vous avez besoin d'avoir un, un petit T-shirt à l'intérieur. Celui-là, il est parfait dans le sens où le col, il est hyper haut, vous voyez. Et donc, si vous portez le voile euh, comme ça... Euh... Je trouve que c'est beaucoup plus simple, vous voyez il y a des t-shirts qui sont, le col est un, un, peu, trop, un peu trop bas et c'est vraiment casse-tête alors que ces t-shirts là ils sont juste parfaits, je l'ai en noir, je l'ai en gris et je l'ai en blanc, voilà. Ok, on va continuer avec classique alors alors refka a fait sortir des tailleurs euh, dernièrement ils sont hyper légers donc vous avez la veste et vous avez le pantalon donc je l'ai pris en, en cette couleur un peu pistache euh, je trouve que je trouve super belle alors le c'est une taille s le pantalon en fait je voulais pas montrer mais c'est un pantalon le tissu est euh, euh, un, euh, comment dire, la coupe est plutôt euh, serrée, d'accord euh, Mais maintenant, la veste, vous pouvez la porter euh, fermée. Il y a une petite ceinture qui est, qui est avec. Là, ce tailleur, je le trouve vraiment super beau. J'en je, ai fait une tenue sur Instagram que je vais partager avec vous. Ensuite, j'ai deux vestes, deux nouveaux coups de cœur. Alors, Revka, chaque année, ils nous font sortir des, euh, des vestes, d'accord Surtout à l'arrivée du printemps. Euh, L'année dernière, c'était des vestes assez épaisses, je me souviens, puisque j'en ai encore euh, ici. Le tissu, je, je, voilà, c'est de aller mais. Comparé à ça, celle-ci les filles, franchement le tissu est super top. Je sais pas c'est quoi comme tissu exactement. Faudra aller voir la composition, mais le tombé, le tissu, je trouve vraiment ces vestes superbes. La longueur aussi, parce que euh, moi j'aime bien porter des, des, des vestes, vous voyez. Euh, je, de toute façon, je, voulais, je les ai portées, mais j'aime bien quand les vestes sont, sont euh, à, à mi-longue, euh, je trouve ça juste plus simple à, à porter. Vraiment, un gros coup de cœur. J'étais pas trop sûre, je me suis dit, bon, allez, je vais les prendre, on verra. Et finalement, je regrette vraiment pas de les avoir choisies. Alors, un autre coup de cœur, oui, je vous ai dit, il y a plein de coups de cœur, c'est vraiment cette, cette sélection. J'étais juste trop contente, chaque tenue que j'ai portée je me suis dit waouh, canon, canon, canon et je vous assure que Alors, on va dire 60% de ma garde-robe ce sont des vêtements Modanisa. il y a plein de marques que j'ai arrêté d'acheter pour différentes raisons que voilà je, je, je vais pas, je, je, je pas m'étaler ici mais je vous assure que, en tout cas pour moi je trouve mon compte chez Modanisa pour la plupart des pièces après c'est vrai que j'aime bien, il y a certaines pièces de designer que j'aime beaucoup acheter mais pour... Euh, euh, des vêtements de tous les jours, des vêtements pour les occasions les longues robes, les, les abayas etc, ils ont vraiment énormément de choix les hijabs aussi, d'ailleurs ils sont juste là il ne faut pas que je vous oublie en, de vous en parler mais cette, cette, ce haut filles franchement il est canon c'est une tunique, hein. le tissu et magnifique et vous vous sentez tellement à l'aise dedans, euh, franchement un gros gros gros coup de cœur. ça faisait un moment que c'était dans mon panier et à chaque fois je me disais oui, non, oui, non, et ben vraiment je ne je, je regrette pas mon choix, canon alors les deux, dernières, euh, les deux derniers articles les deux derniers articles que je vais vous montrer ce sont des robes alors, ceux qui me suivent depuis très très très très très, très longtemps, je vous assure qu'il qu y a super longtemps je sais pas combien d'années 12, 13, 14 ans, bref quand je vivais à Bruxelles et que je n'avais pas encore mes filles, euh, d'enfants, etc, j'avais peut-être trois robes dans ma garde-robe. Je ne portais quasiment pas de robes Et euh, je ne sais pas, euh, en fait, euh, tout doucement, j'ai commencé à vraiment aimer en fait, porter les robes. Et je pense qu'aussi, euh, quand j'ai commencé à voyager, euh, je trouve ça juste super beau. Euh, voilà, Les photos, ça rend super bien, quoi, de, avec, euh, avec des longues robes notamment. Euh, C'est aussi super pratique. Quand, si vous vivez dans un pays où il fait chaud quasiment toute l'année comme à Singapour, ça c'est parfait. C'est une pièce, vous voyez, vous mettez ça, votre foulard, vos sous-vêtements. Je vous le répète à chaque fois, ça, ça, ça, ça me fait penser au moment euh, quand je faisais mes vlogs et que je préparais mes tenues pour les voyages. C'est juste super pratique et c'est vrai que Modanisa, il y a une, un choix de dingue, de dingue, de dingue. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai choisi deux robes. J'ai vraiment hésité, je ne savais pas laquelle prendre, j'hésitais entre cette couleur. Et, et, et le violet, finalement, j'ai pris les deux et je ne regrette pas, ça, vraiment, le, le rendu n'a rien à voir. Là, ici, vous verrez quand c'est porté, je trouve que c'est une couleur super lumineuse. Euh, les filles, ça, c'est vraiment des robes aussi que vous pouvez porter avec un, pullo, un pullover au-dessus, euh, avec une veste au-dessus, vous voyez, mais quand il fait un peu froid, vous pouvez aussi porter ça. Mais celle-ci, je les trouve vraiment magnifiques. Si vous avez une occasion, euh, vraiment porter, elle donne super bien. Elles sont, elles sont super belles, il y a une doublure à l'intérieur donc du coup vous n'avez rien à porter en dessous euh, vraiment gros coup de cœur pour ma sélection du mois de mars, je peux m'applaudir là je commence vraiment à, à connaître les, euh, à bien connaître le, les, les articles c'est vrai qu'il y a des articles juste en voyant euh, le, la photo euh, j'arrive à, à voir si c'est un bon tissu si la coupe ça va aller etc donc euh, là ça a été un, un sans faute franchement euh, voilà, c'est pas pour pas de jeter des fleurs bref alors j'attrape les foulards et je reviens alors, on va parler foulards, les filles. Donc, chez Modernisa, je vous ai fait une sélection, une liste avec des hijabs en jersey. Je vais vous mettre la liste en barre d'informations. Vous allez voir qu'il y a des prix différents. Alors, habituellement, avant, avant cette collection qui vient de sortir euh, il n'y a pas longtemps, euh, je prenais euh, des, des foulards en jersey de deux marques. Je vous les ai mises de toute façon euh, dans la liste. Euh, qui sont assez, ils sont bien, hein. franchement, ils sont super bien. Euh, voilà, petit budget, bonne qualité. Je les ai déjà lavé plein de fois, je les porte régulièrement, j'ai rien à dire. Ok, mais là, les filles, Franchement, euh, quand j'ai vu euh, qu'ils avaient fait sortir euh, la nouvelle collection euh, euh, Alima et euh, Modanisa je me suis dit bon ok ça reste juste des foulards en jersey. Et non, non, franchement ce jersey les filles, il est, je ne sais pas si vous voyez, parce qu'il y, y a des jerseys en fait qui sont tous, euh... vous avez plein de catégories en fait, hein, dans, une, dans, une, dans une famille, voilà il y, y a différentes qualités et là ce que j'aime bien c'est que ça s'étire à l'infini, c'est super frais, vous pouvez vraiment, vous voyez, euh, j'aime bien, vous pouvez vraiment, en fait, faire différents styles, et, et, et moi j'aime bien quand vraiment ça prend la forme de mon visage, et que, euh, non, parfait, franchement, euh, alors, ce que je trouve un peu bizarre, c'est que ce, ce, cette couleur ici, et celle-là, c'est exactement le même tissu, le noir, euh, le tissu est un peu différent, je pense que vous, vous allez le voir, mais il est un peu moins élastique, et encore, il est, il est élastique, mais il est un peu moins élastique, Bref, en tout cas, il y a plein de couleurs de, différentes. J'ai pris vraiment du basique pour moi le nude, le noir et euh, j'ai pris un genre de blanc cassé. Euh, j'ai pas pris de gris parce que j'ai déjà un gris d'une autre euh, de chez eux, d'une autre collection, donc je me suis dit c'est pas la peine. Et alors j'ai pris des Turbans, je ne les ai pas encore essayés. C'est aussi des turbans en jersey, euh, des turbans, euh, ils appellent ça instant. Mais ça, je vous invite à venir voir la vidéo sur Instagram puisque je vous ai fait un tutoriel, vraiment dans le, enfin, tutoriel haul, je sais pas comment on va appeler ça, comment on va appeler ça, mais euh, je, je les porte en tout cas dedans et je vous montre le rendu. Voilà. Bon, je pense que j'ai terminé. Oui, oui, j'ai terminé. Vraiment très contente de cette sélection. En Dites-moi si ce format vous plaît. Est-ce que, euh, parce que le, le truc, je vous avoue que ça me fait un double... Travail dans le sens où, en général, je poste Modanisa euh, beaucoup, hein, en fait, les hauls, les, les tenues, etc., sur Instagram. Maintenant, je sais aussi qu'il y a des personnes qui n'ont pas Instagram, mais vraiment. Euh voilà dites moi si vous aimez encore ce type de vidéo euh, dans lequel je parle un peu plus, euh, voilà je décris un peu plus euh, les, les, les articles parce que je sais que euh, euh, voilà si je vous mets qu'une vidéo avec les vêtements portés vous allez me dire waouh tout est beau et je peux vous donner un, un, je peux vous faire un retour alors que euh, euh, porté, ben voilà, vous voyez la chose portée et pas plus que ça bref j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu comme je vous le disais euh, j'ai moins 15% c est, c est, mon code fonctionne toujours en tout cas pour l'instant c'est WIS HASNABI en majuscule en grand je vais vous le mettre là oui Hasnabi en grand d'accord qui vous donne droit à 15% supplémentaire tous les articles que j'ai ici sont des articles vraiment euh, euh, on va dire euh, euh, à, avec des bons rapports qualité prix euh, parce que des fois c'est vrai que je sélectionne euh, des articles un peu plus chers parce que voilà ce sont des marques ce sont des designers ou, euh, ou des marques voilà tout simplement euh, qui, qui, qui, qui proposent en tout cas des articles un, un peu plus chers mais vraiment euh, euh, je vous recommande ces articles à 2000% avec il et ma vidéo est terminée, donc c'est bon, c'est lui, non, c'est pas lui, non, c'est pas lui. Maintenant, vous n'allez plus trouver tous les liens en barre d'informations, vous allez trouver deux listes, sélection du mois de mars, vous cliquez et vous allez trouver tous les articles, je vais vous les mettre dedans, et deuxième liste que je vais vous faire, c'est une liste avec les foulards en jersey, parce que c'est vrai que les foulards en jersey d'Anima coûtent quand même voilà, un prix, et donc du coup, je vous ai proposé d'autres options un peu moins chères, mais n'hésitez pas à explorer et à voilà, choisir tout simplement ce qui, ce qui vous correspond. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Franchement, ça me fait trop plaisir de filmer avec la caméra comme ça et tout. Ça change énormément euh, de, de, des vidéos dans lesquelles je porte. Et euh, voilà, euh, même si vous ne me répondez pas, j'espère que vous allez me répondre en commentaire. Franchement, ça me, ça me fait super plaisir de, de, de, voilà, de, de prendre le temps de parler avec vous comme ça. Et, euh, et voilà, ça me fait vraiment penser aux vidéos. Piste ancienne vidéo. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye